Coucou les amis, c'est Jimmy Croquette en live en direct pour les pschistrumpf et les Schtroumpfettes. Cette semaine, on va rigoler. Oui Qu'est-ce qui est vert et rouge et qui monte et qui descend Un petit poids dans un ascenseur. Ah un sous-marin heurte un poisson rouge par la gauche. Qui est en tort le sous-marin, car il n'a rien à faire dans un bocal. Un savant fou fait travailler une puce. Il lui dit « saute !» La puce, elle saute. Il lui coupe les pattes. Il lui dit « saute !» La puce, elle saute pas. Il prend son petit cahier et il marque « Quand on coupe les pattes à la puce, elle devient sourde !» Un monsieur très radin dit à son fils « ce soir, si t'es sage, t'auras une glace en photo. Oh Deux anges font la causette. Il fera quel temps demain Oh, demain, il fera nuageux. Ah, on va pouvoir s'asseoir. <rire> Deux puces sortent du cinéma. On rentre comment On rentre à pied ou on prend un chien <rire> Et voilà les amis, c'était Jimmy Croquette en live en direct. À ouais. la semaine prochaine